Hey, salut à vous les amis jardiniers, après un an sans faire de vidéos, enfin presque un an et sans jardiner, sans venir au jardin malheureusement je reprends les vidéos, donc je vais vous donner aujourd'hui 10 raisons pour lesquelles il faut jardiner et cultiver vos propres légumes et en même temps on va visiter le jardin, on va voir dans l'état qu'il est parce que là je viens juste d'arriver, la petite porte est encore fermée et je vous assure, je n'ai pas encore visité, donc je vais visiter avec vous alors, et en même temps, je vais vous donner 10 raisons de cultiver ses propres fruits et légumes. Bon, j'ai noté sur une petite feuille, hein, pour ne pas oublier les points importants. Premièrement, pour savoir ce que je mange, sans produits chimiques, et comment a été travaillée la terre. Ça, c'est important, parce que, par exemple, euh, mon père, enfin, pourquoi j'avais arrêté le jardin Parce que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur la façon de s'occuper du jardin donc lui il voulait passer la motobineuse ça détruit la biodiversité dans la terre et donc moi je voulais pas faire ça mais mon père il y a, il y a une motobineuse et ben, malheureusement il veut s'en servir mais moi je veux pas donc euh, c'est ça qu'on... sur ce point là surtout qu'on n'est pas d'accord et c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai arrêté de jardiner cette année donc voilà comment est le jardin donc il y a du boulot donc c'est bien, hein au moins euh, vous allez recommencer avec moi, et puis pour ceux qui n'étaient pas l'année dernière, bah, on va pouvoir recommencer. Quoique là c'est l'automne, donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à planter en automne, on va découvrir ça, même moi j'en je, sais rien du tout. Mais si je peux vous aider à commencer votre jardin dès maintenant, et eh ben c'est ce que je ferai. Donc cette vidéo sortira lundi à 13h. Et chaque vidéo sortiront lundi à 13h comme d'habitude, enfin comme l'année dernière que je faisais. Le point numéro 2, être fier de moi. Donc moi je suis fier de moi quand je plante mes fruits et légumes, quand je les récolte, c'est une vraie fierté. Je suis content d'en parler, de même pour moi, quoi, c'est juste pour moi, je suis fier. quoi Le point numéro 3, donc connaître la provenance des fruits et légumes. Bonjour Ah ça va Ali Ouais, je fais une vidéo. <rire> Je vais reprendre le jardinage. Ouais, Ça je va J'ai vu Olivier. Petit coucou Salut <rire> <dans> Le jardinage <rire> ah, J'ai vu Olivier Ah ouais Avec sa copine. Bon, il m'a dit qu'il y a un motoculteur maintenant. Ouais, mais justement, c'est ce, ce que je disais. venir pour... Ah, c'est bah. ce que je disais. Moi, pourquoi j'ai arrêté le jardinage ouais. Parce que mon père, il veut faire le motoculteur, mais moi, je ne veux pas. Ah d'accord, tu vas arrêter. Mais finalement, j'ai réfléchi. Je dis, je vaut mieux avoir des fruits et légumes d'ici, tu vois, ouais, que d'acheter au magasin. Ouais, ouais. Donc, même si on fait fait qu'un motoculteur, je vais le faire quand même, tu vois. Un bah, motoculteur, tu fais qu'une fois, c'est juste pour adoucir la terre. Ouais, mais j'ai appris, ça détruit la biodiversité, les, tu vois, ouais, les vers de terre, vrai, tout ça. Ouais, ça vrai. Donc, il y a d'autres façons de faire. Moi, j'ai appris sur Internet, tu vois, ouais. mais il ne veut, il veut pas savoir. Fais-moi goûter ton raisin, là-bas. Ah, il y a du raisin Ouais, tu ne le pas Ouais, je crois qu'il l'avait dit. Ici, là. Là, ouais. Ah, là. Ah, ouais. Là. Là Là, il y en a, là. Regarde. Quoi, l'autre côté Là Là, non, non. -toi. là Ici Là Là, Non. Bon, il y en a partout, hein, pourtant. Ouais. Tu te fous de moi vrai, <rire> Là Voilà, monte, monte un peu, monte. Il n'y a rien au-dessus Non, monte, monte, la branche. Là Pas celle-là. Ah, la branche. Celle-là ah, celle <rire> Je dis, c'est <rire> ah, ah bah, de moi Une petite grappe de raisin pour aller On va goûter Ouais Je dis, il y en a plein partout De non, rien, je vais goûter Bah, je vais prendre le bot. inquiète Garde-les <rire> Ils sont bons J'ai ah, des noirs Les purusses, ils me l'ont tout mangé Ah Celles-là, ils ne l'ont pas vu Ils sont bons Ah ouais Un peu acidulé Ouais, pa papa y attendait il attendait qu'il pousse euh, pour. Amener, euh... planter, là. Il y a dû en prendre. Ah ouais, c'est le moment pour replanter là. Voilà. il y a des figues. Mmh. Et... et des raisins. Et après, tu vas planter quoi Il y a des trucs à planter là stotan Oui, ça. Par exemple. Ouais. Ah ouais, ben bah ouais, on peut faire des boutures, des trucs comme ça. Ouais, tu plantes sous la terre, il va repousser. Est-ce qu'on peut planter le petits marrons non. Ou c'est trop tard Non, c'est fini. Même. Non, c'est trop rien. tard. D'accord. Les épinards. <rire> Les épinards ouais. Ah bah voilà, vous pouvez planter les épinards. Ouais. Je fais une vidéo pour euh, internet. Ah bah. <rire> le point numéro 3, donc je connais la provenance, ça vient d'ici, de mon jardin. Donc euh, ça, c'est vraiment mieux Il n'y enfin, a pas de comparaison à faire, euh, c'est le top. On sait aussi d'où viennent les graines, donc on sélectionne les graines. Quand on plante une graine, elle donne un légume. Le légume donne des graines et ça fait un cycle, comme ça on sait d'où viennent les graines. Voilà, ça c'est important, on sait que c'est des graines bio qu'ils ont poussé dans le jardin, qu'on les a récupérées et on les réutilise. Point numéro 4, faire comme on le souhaite. Donc euh, on fait avec nos propres règles, avec euh, des sans-produits chimiques ou avec si vous, si vous voulez, hein, mais moi je suis un partisan de, du bio, sans produits chimiques donc, parce que ma santé pour moi elle est importante et je ne veux pas... Euh, la gâcher en mangeant des, des fruits avec des, ou des légumes avec des pesticides ou des produits chimiques. Voilà. Donc point numéro 5, c'est gratuit. Donc euh, voilà, on récolte les graines, tout ça. Donc c'est gratuit. Euh, ça coûte du temps par contre. Euh, c'est pas totalement gratuit, ça coûte du temps. Mais si on aime faire ça, franchement, c'est gratuit. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Le point numéro 6, ça rapporte à profusion. Par exemple, un pied de tomate peut rapporter plusieurs kilos de légumes en quelques semaines, en quelques mois. Pareil pour un pied de courgette. Après, voilà, ça dépend de quel pied. Un pied de petits marron, ça peut rapporter 2-3 petits marrons, peut-être 4, je ne sais pas. Ça dépend aussi de, de l'environnement. Donc s'il y a un environnement difficile, ça poussera plus moins vous en aurez moins mais si vous avez un bon environnement si vous faites les choses comme il faut vous en aurez plus le septième point c'est la détente donc dans la nature voilà, on se détend on est au soleil moi vraiment quand je viens au jardin c'est mon moment de détente c'est comme mon moment à moi quoi il n'y a pas de voiture autour c'est la nature j'entends les oiseaux siffler tout ça ça fait plaisir le point numéro 9 en apprendre plus sur la nature comme là par exemple ali que je viens de rencontrer m'a appris plein plein de choses. Euh, j'ai bien fait de venir aujourd'hui et en même temps au même moment que lui. En plus, il est arrivé juste après moi. Donc, euh, j'ai appris plein de choses. J'ai pas la prétention de dire que je sais tout, que je serai tout, mais j'apprends des choses et je vous partage ce qui me semble bien à partager, et ce qui me semble correct pour que vous aussi vous pouvez profiter de mon expérience. Voilà. Et ce qui est bien avec la nature, c'est qu'on finira jamais d'en apprendre sur la nature. Même il euh, y a des chercheurs qui cherchent encore, enfin euh, qui cherchent plein de choses quoi. Je ne sais pas, vous, vous étaler le sujet, mais bref, vous voyez de quoi je veux parler, les bactéries. Les... La nature euh, n'a pas fini de, de nous dévoiler ses secrets. Et on ne saura jamais tout, ça c'est sûr et certain. Le point numéro 10, le plaisir de cuisiner ses propres produits. Donc moi. Qui, bon je cuisine mais j'ai plus de goût à cuisiner quand c'est mes propres fruits et légumes parce que je sais d'où ils viennent, c'est moi qui les ai plantés, je les ai vus pousser et je les ai récoltés, je les ai ramenés chez moi donc après ben franchement j'ai envie de les cuisiner c'est fou mais puis ils ont du goût, ils ont du goût aussi donc c'est ça qui me donne envie de cuisiner parce que les fruits et légumes du magasin j'ai travaillé 4 ans dans les fruits et légumes et je sais ce que c'est. Donc voilà, et je sais aussi, euh, j'allais acheter dans les centrales d'achat avec mon patron, tout ça. Ça vient de la terre entière, ça vient de, voilà, de, de, du Brésil, les manques du Brésil, les trucs du Pérou. Je, je, après, je n'ai rien contre ces périls-là, hein, mais je veux dire, ils mettent des produits chimiques dans, dans les produits, tout ça, dans les légumes, pour que ça conserve mieux pendant le transport, etc. Donc voilà, enfin, ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo, de la prochaine vidéo peut-être. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce. Abonne-toi à la chaîne YouTube des, si tu veux devenir un jardinier ou si tu veux savoir comment acheter tes propres fruits et légumes. Si tu veux pouvoir les sélectionner, trouver des producteurs, tout ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Donc voilà, abonne-toi et mets un petit commentaire pour dire bonjour ou pour donner ton avis tout simplement ou pour dire un petit coucou. Ça me fera plaisir et je te répondrai sans souci. Donc je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo, ciao ciao